J'ai donc écrit La fin des journaux et l'avenir de l'information. Ce sont deux éléments qui vont ensemble. Euh, je vais essayer, je ne vais, je vais pas évidemment épuiser la, la totalité du sujet. Je vais essayer simplement de poser le cadre de mon propos. Je ne serai pas trop long parce que euh, j'ai parfois l'impression de me répéter un peu, euh, au moins par rapport à moi-même. Si certains m'ont déjà entendu, ce sera effectivement un effet de répétition. Donc, euh, le, le, le cadre, il y, y a trois. Je dirais, je ferai. Trois, trois volets. Euh, la crise, sur laquelle on peut passer euh, assez rapidement, mais l'état de la crise, le constat de la profondeur de la crise. Euh, le rôle d'Internet dans tout ça. Euh, et est-ce que Internet est une solution Et enfin, euh, l'état aujourd'hui euh, de la presse et de ce qu'on peut imaginer de l'avenir de l'information. Ça résume. Alors, j'aborderai plutôt... Il y, a, il y a énormément de, de, de problèmes à, à traiter qui sont d'ordre sociologique, anthropologique, de mode de consommation de l'information, de changement des habitudes, de, de changement de la gestion du temps personnel, etc., euh, sur lesquels je vais passer très vite et je pense qu'on pourra y revenir, mais qui sont évidemment aux toiles de fond de, de ce qui se passe. La, cr la crise de la production d'informations, parce que je dirais plus que de la, de la presse elle-même, même si c'est la presse qui est le plus spectaculairement frappé. La crise de la production de l'information, bon, on est tous d'accord, vous êtes euh, donc euh, proche d'ACRIMED, vous suivez les, les questions de, de production de l'information et vous savez que euh, depuis longtemps, il y a un, un long phénomène de désaffection à l'égard des journaux. Euh, il y a une critique des journaux, une, une mise à distance, un, et d'une certaine manière, euh, un mécontentement qui se traduit par une baisse des ventes régulière, lente, qui se traduisait, disons, depuis 20-30 ans par une baisse des ventes lente et régulière euh, de des journaux. Entendons-nous bien, moi je parle, c'est évident, mais il vaut mieux le préciser quand même, des journaux d'information, de l'information, donc je parlais de production d'information, je ne parle pas des médias en général, euh, des journaux, euh, qui est une... Là, là, il s'agit d'une industrie, on pourra y revenir, mais cette industrie-là euh, produit toutes sortes de choses qui sont sur du papier, mais qui, d'une certaine manière, ne m'intéressent pas, parce que si je parle de la production de l'information, c'est parce qu'il y a un enjeu de société, un enjeu démocratique euh, dans, dans, dans cette affaire. Euh, savoir, euh, je, je, je, je, je fais un sous-chapitre dans ce livre pour éclaircir, justement, tous ces problèmes de vocabulaire. On parle de groupe de médias. Euh, et je dis notamment que euh, Disney est un groupe de médias dans le vocabulaire admis, euh, dont le journal est le journal de Mickey. Et là, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir si le journal de Mickey trouvera son équilibre économique ou pas. Euh, de la même façon qu'évidemment, les journaux People et, et toute une série de choses qui sont publiées sur le papier... Euh, bon qu'elles survivent ou qu'elles ne survivent pas, même si d'ailleurs elles sont frappées par, le, par le, les phénomènes qui se passent aujourd'hui, mais ceci m'est beaucoup moins euh, important et je suppose à vous aussi. En revanche, la question de l'information est centrale, du point de vue démocratique, et euh, ce, cette longue désaffection, cette... Euh, Modification aussi, je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez. Euh, la disparition de, de la presse de parti et largement de la presse d'opinion. Euh, un certain nombre de dérives de la presse ces dernières années. Euh, donc L'histoire du monde, euh, du journal Le Monde, que je ne referai pas non plus, euh, l ont, ont pu l'illustrer. Certains dérapages, euh, etc. etc. Euh, avec, y compris les décalages très forts euh, que vous avez tous notés, euh, aussi bien, parce que, aussi bien le, le décalage entre l'attitude de la presse et les, les choix des électeurs sur le référendum sur la Constitution européenne que d'ailleurs aujourd'hui, peut-être je choquerai en disant ça, mais je pense que par exemple sur l'affaire Mitterrand... Sur l'affaire Sarkozy, c'est plus facile. Mais sur l'affaire Mitterrand, on, assiste, on a assisté, d'ailleurs, de manière générale à des, des manquements de la presse très importants, à mon avis. C'est-à-dire que lorsque Frédéric Mitterrand a été nommé ministre, tout le monde avait lu son livre. Enfin, moi, je ne l'avais pas encore lu, mais je l'ai lu tout de suite après. Et personne n'en a parlé... Aujourd'hui encore, on peut lire à peu près tous les quotidiens et vous ne verrez jamais la totalité des extraits. Moi, je n'ai pas vu, j'ai peut-être mal lu, mais j'ai quand même lu beaucoup de choses. Je n'ai pas vu la totalité des extraits. J'ai vu d'autres extraits, j'ai vu etc. Donc, y a, y a, y a... Mais en revanche, on nous a dit ce qu'il fallait en penser. C'est toujours le, le même processus. On ne nous a pas raconté de quoi il s'agissait, mais on nous a dit ce qu'il fallait en penser. Euh, bon, pour ces raisons-là, la presse vivait, assez, vivait pas mal de difficultés, mais ce n'était pas vrai de tous les pays. Il y avait des, des pays où les, les journaux se portaient beaucoup mieux, même si ce type de maladie euh, n'était pas, pas absent. Euh, L'apparition d'Internet, pour faire vite, mais en gros du digital, a changé euh, profondément les conditions, de fabrique, les conditions de financement, de production, de l'information, parce que de la grande information. L'information, elle est produite, vous le savez aussi, essentiellement, les moteurs à produire l'information, c'est les agences de presse, c'est les grandes rédactions des quotidiens, et c'est euh, plus marginalement, bien que qu'une manière non négligeable, mais euh, moins massivement, les rédactions d'un certain nombre de magazines, de publications à périodicité plus longue. Et... Euh la plupart de ces organes de presse euh, se sont euh, financés depuis les origines, depuis euh, l'apparition de la presse de masse en même temps que euh, le parlementarisme, le syndicalisme, les partis de masse. Euh, cette presse de masse s'est financée, a pu se vendre pas cher et, et, et se diffuser grâce à la publicité, au point que même les journaux sont devenus totalement dépendant de la publicité, ne vivait d'une certaine manière... ne finissait par, on disait, vendre des lecteurs aux annonceurs, et non plus vendre des journaux aux lecteurs, avec tous les défauts que ça entraînait. Mais bon, c'était ça, la manne, qui faisait d'ailleurs que beaucoup de journaux, pas en France, mais dans les pays industrialisés, développés au moins, et pas seulement beaucoup de journaux étaient très riches et dégageaient des, des, des taux de profit considérables, de 15, 20, 25, parfois 30% dans certains journaux américains. Donc c'était des, des choses florissantes et bien, bien plus florissantes que beaucoup d'industries. Et l'apparition du digital a tout à coup finalement fait exploser le monopole que l'information avait, monopole relatif, mais quand même, disons, la position dominante que l'information avait comme support, comme disaient les publicitaires, comme support des annonces des publicitaires, euh, de, de, de, de, de, de tous les annonceurs. Euh, parce que aujourd'hui, les annonceurs ont de plus en plus de supports pour faire passer leur message, euh, parfois beaucoup plus efficaces. Bon, tout le monde pense à Google, mais vous pouvez penser à des tas de choses euh, sur des jeux vidéo. Ben, je ne sais pas si vous savez que Barack Obama, quand il a fait, c'est une forme de publicité, de publicité politique, mais ça change rien, euh, lorsque, pendant sa campagne électorale, il a fait des spots, si je puis dire, des annonces, des, des petits films publicitaires euh, sur euh, un jeu vidéo euh, en ligne, très, j'ai oublié le nom, mais euh, qui a beaucoup de succès. C'est la démonstration, comme ça, par un petit, un petit signe. Euh, qu'il euh, n'aurait évidemment jamais fait ça il y a 15-20 ans, d'abord ça n'existait pas. pas, il aurait passé ses, ses spots euh, dans les journaux, à la radio, à la télévision. Donc on a, je, je, je dis qu'on on assiste à une espèce de vaporisation de la publicité dont on n'est qu'au début, parce que tous les phénomènes Internet, tout le digital, euh, on est encore d'une certaine manière dans une période de Moyen-Âge de cette transformation qui a commencé réellement pour, comme phénomène massif euh, autour de 2000, 2002, euh, donc au tournant du siècle. Mais ça a changé euh, totalement. Les, les journaux ne s'en sont pas rendus compte euh, très immédiatement. Je me souviens, quand je préparais le, journal, le, le, le livre sur le monde, j'ai rencontré un, un spécialiste de la, de la pub et notamment qui s'intéressait beaucoup aux petites annonces. Et euh, parce qu'il oui, avait travaillé avec Le Monde, donc il me racontait des trucs. Et puis il m'a dit « Mais vous savez, avec Internet, euh, les petites annonces, c'est fini pour les journaux, parce que ça va partir ». Et moi, je travaille dans un groupe il y a un journal qui s'appelle « L'Express ». Il y avait un cahier de petites annonces comme ça il y a 6-7 ans. Vous regardez aujourd'hui, vous verrez que... Et je ne suis pas sûr que les tarifs qui sont pratiqués aujourd'hui, parce que c'est le deuxième élément, le volume n'est pas la seule chose, les tarifs pratiqués sont au niveau de ceux qui pratiquaient il y a 7, 8, 10 ans. Et effectivement, il avait raison. En 2, 3 ans, l'essentiel, une grande partie des budgets de, de petites annonces, qui faisait quand même beaucoup d'argent pour les producteurs d'information, est parti parce qu'Internet est effectivement un véhicule beaucoup plus efficace, euh, que euh, la presse écrite. Il en reste, mais pour des raisons marginales. Donc, euh, euh, trouvé, on s'est trouvé devant un, un problème. Pour moi, ça a été, quand, quand j'ai commencé ce livre, je me j'ai pris conscience tout à coup que le modèle économique était cassé. Et à partir de là, euh, c'est une chose, en France, on a mis du temps à l'accepter. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore accepté. C'est-à-dire qu'en général, quand on en parle, on dit « oui, mais... » Il y aura toujours des journaux, oui mais les... on va faire autrement, oui mais, j'y viendrai, on se servira d'Internet, oui mais on trouvera d'autres manières de, de financer ça. Euh, on n'admet pas que le modèle ancien des journaux a probablement explosé de manière, je risque le mot définitive, ce modèle, il y aura d'autres modèles, mais euh, ce modèle de journaux d'information, disons, de qualité et de masse, « L'information de qualité de masse n'a plus de moyens de financement ». C'est un discours qui est déjà admis depuis bon nombre d'années aux États-Unis, où la presse était florissante et où on assiste à des fermetures régulières de grands journaux. Vous avez vu, comme moi, à la fois des journaux, des, des, ma des petits magazines, mais très prestigieux, comme le « Christian Science Monitor », qui décide de, de venir, de, de, plutôt quotidien, comme le Christian Science Monitor, qui décide de passer totalement sur Internet et d'avoir un magazine en fin de semaine. Ça marche d'ailleurs plus ou moins bien, apparemment. Euh, mais bon, ils n'arrivaient plus du tout à se financer. Et des journaux régionaux, qui ne sont pas des petits journaux, ce sont des journaux qui vendent 250 000, 300 000 exemplaires, euh, avec des rédactions de 150, 250 euh, journalistes, qui ont fermé. Et ça continue. Vous avez vu que Businessweek, pardon, le plus grand magazine économique, est en vente. Enfin vient d'être acheté. Euh, Time serait en vente. Euh, alors ça, ce n'est pas vraiment de l'information, mais on sait que M. Lagardère est en train d'essayer de vendre tous ses magazines aux États-Unis, etc. On a, on a un bouleversement considérable qu'on mesure un peu moins ici parce qu'à la fois, il n'y reste plus, de, plus énormément de journaux. Euh, on le mesure au plan social, mais euh, les il y a des amortisseurs qui sont effectivement, notamment, les énormes subventions que la presse française reçoit, euh, qui lui permet quand même euh, de tenir la tête de, de, hors de l'eau, alors que les conditions économiques de sa production, euh, dans une économie de marché à peu près normale, euh, ne sont plus là. Et comme aux États-Unis, euh, le marché est beaucoup plus brutal, euh, ben, quand, ça, quand ça ne peut plus se financer de manière durable on ferme donc c'est un alors on a, on a à partir de là rêvé de trouver des ce qui était d'ailleurs légitime trouver des substitutions trouver des compléments puisque euh, internet est en train de drainer une audience très importante la publici... soyons sur internet et la publicité nous financera vous compris aussi, là maintenant on vient de comprendre depuis un an, un an à peu près, que ce modèle ne marchera pas, puisqu'il euh, se passe deux choses, c'est que multiplication des supports toujours, euh, comme je disais, fragmentation, pulvérisation de la publicité, et deuxièmement, euh, donc multiplication des supports, et on dira baisse tendancielle euh, du prix euh, de... La publicité. Donc cette, cette, cette tendance régulière à, à, la, à la baisse euh, fait que euh, ce qu'on récupère sur Internet, ce que des journaux récupèrent sur Internet en produisant, en y mettant de l'information avec de la publicité, représente en général au maximum un dixième de ce qu'ils ont perdu en chiffre d'affaires sur le papier. Donc il n'y a pas là non plus de solution. Alors on nous dit, si on y reviendra, je ne vais pas trop m'arrêter, on nous dit euh, « bon alors, on va faire payer l'information euh, ». Je m'arrête pas sur ça, sauf sur une chose, c'est le, le phénomène du gratuit. D'abord, si on nous dit « on va faire payer l'information », c'est notamment M. Rupert Murdoch, le plus grand magnat de la, de la presse mondiale, qui a racheté il n'y a pas très longtemps donc, le Wall Street Journal, qui possède euh, le Times, le Sunday Times, le journal en Australie, les chaînes de télévision, etc. etc. qui fait de la politique, qui s'en sert, etc. Euh, Murdoch avait euh, dit aujourd'hui, il faut faire payer l'information sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux ans, quand il a racheté euh, le Wall Street Journal, il avait dit, on va tout mettre gratuit. Ça montre non pas le génie stratégique de Murdoch, Probablement quelques réflexes. Il n'est pas idiot. Quand il voit que ça ne marche pas, il cherche autre chose. Mais aussi le désarroi devant lequel il se trouve. D'ailleurs, quand il avait racheté le Wall Street, il avait réuni tous ses cadres du groupe de, de, de, de News Corp, son groupe international, en disant euh, Est-ce que vous. en demandant à ses cadres s'ils avaient des idées sur, sur les, ce qui allait se passer dans les dix ans à venir Et En gros, il n'a pas eu de réponse. Euh, donc ça montre le l'inquiétude, le désarroi, la difficulté à trouver les questions, aux problèmes, qui ont commencé à, à frapper la production d'informations, mais qui vont continuer et s'approfondir, je pense. Donc, l'histoire du gratuit, euh, pourquoi on l'a fait, on a, on a fait Alors, effectivement, on peut se demander, ce sera peut-être un mystère, pourquoi les journaux ont mis euh, leur information gratuitement sur Internet. Alors Je pense que euh, ce qui s'est pas... Je n'ai pas fait l'histoire de ça, mais il est clair que d'abord il y a eu cette illusion qu'on allait récupérer la publicité, on aimait de la publicité avec, et Internet permettrait de compenser ce qu'on perd sur le papier. Il y avait probablement un fonds idéologique aussi d'illusion, euh, probablement de réponse aussi à ce qui pour moi est quand même largement une illusion le journalisme citoyen. Donc on allait être présent, on allait se battre, montrer la qualité professionnelle de ce qu'on faisait. Mais ça a provoqué une chose, c'est que l'information générale, disons l'information comme matière première produite sans valeur ajoutée exceptionnelle, ne vaut plus rien. Et pour énormément de consommateurs d'informations, de lecteurs, d'auditeurs, ça ne vaut rien, c'est-à-dire qu'on ne veut pas payer. Et je vous inciterai à réfléchir à une chose, sans apporter complètement la réponse, c'est pourquoi les journaux gratuits ont eu un succès autour de l'an 2000 Pourquoi ils ne l'ont pas eu en 1980 ou en 1990 C'était tout à fait possible. Techniquement, enfin, il n'y avait rien qui empêchait que des journaux gratuits connaissent le, le succès qu'ils ont eu autour de 2000. Et je pense que ces choses ont un, ont un lien ensemble, mais ça crée un certain nombre de situations qui ont aussi, qui ont aussi à certains égards, des caractères relativement irréversibles. Euh, je ne le vois pas aujourd'hui, euh, mais je me trompe peut-être, euh, parce que tout ça, c'est des hypothèses, là. Euh, je vois difficilement comment on arrivera à faire payer l'information Générale, celle qui est produite dans les grands journaux qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Murdoch parlait de faire payer le Sunday Times dans sa première déclaration. J'avoue que je n'imagine pas comment il va trouver un nombre significatif de, de gens prêts à payer pour avoir le Sunday Times. Là, euh, pour moi, c'est mystérieux, mais je pense que pour la plupart des journaux, je ne citerai pas directement, mais il n'y aura pas grand monde pour payer, parce qu'y compris... Y c'est vrai qu'ils en ont conscience, il faudrait que tout le monde se mette à faire payer l'information pour que ça soit peut-être jouable. À partir du moment, où... évidemment, avec Internet, ce n'est pas, pas possible, parce que même si tous les journaux se mettaient d'accord, il y aura un petit malin qui ferait un site gratuit avec une vingtaine ou une quarantaine de journalistes, et un vrai signe d'information. Enfin, moi, je serais tout de suite prêt à le faire si tous les journaux se mettaient d'accord pour faire payer. Et là, j'aurai cette part de publicité. Les autres n'auraient pas suffisamment important, probablement pour me, maintenir, pour me faire gagner de l'argent et de maintenir un flot. Donc c'est presque pas jouable. Et en plus, il y a un phénomène de type plus anthropologique qui s'est passé c'est que toute une série de générations ne sont pas disposées à payer pour ce type d'information. Alors je vais enchaîner, parce qu'après ça, je vois déjà que je suis en train d'être de, de, de, long. Euh, le. Euh, prêt à, donc prêt à payer euh, ça euh, le pardon euh, on est dans une situation où euh, euh, devant cette crise les groupes de presse sont en train d'essayer de réagir on regardera ce qui se passe en France bon, à, à l'étranger il y a plus d'expérience je peut-être un petit peu mais euh, ce que je vois ce que je vis d'ailleurs dans un groupe de presse où je suis, c'est une tentative de remettre euh, le, le groupe à l'équilibre en réduisant les coûts. C'est-à-dire c'est vraiment le principe managérial de base, les « cost killers ». Puisqu'on ne peut plus avoir un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir nos dépenses actuelles, on, on, on diminue nos dépenses, ce qui, dans certains, dans certains cas, était possible dans une certaine marge, mais qui, évidemment, au bout d'un certain temps, se traduit par l'appauvrissement de ce qu'on propose. Je, bah, par exemple, être méchant avec Libération, mais il est clair que Libération, on le regard. Il y a plein de gens de qualité qui sont partis au fil des, des, plans, des plans sociaux. Euh, la direction dit qu'ils ne vont pas trop perdre d'argent, peut-être même s'approcher de l'équilibre à la fin de l'année ou l'année prochaine, j'ai oublié. Mais de toute façon, c'est en fournissant un produit qui est manifestement, sans porter de jugement sur la l'orientation, le mode de traitement, etc., mais simplement par la production globale, plus pauvre que ce que c'était avant. Euh, il y a quelques jours, je lisais dans le Figaro, euh, un, il y avait un titre en disant « Redressement dans la presse américaine. Les résultats, euh, notamment du, de USA Today, le plus grand, qui était le plus grand quotidien américain diffusé dans tous les États-Unis », euh, les résultats sont bien meilleurs que ce qui était attendu. Alors, quand vous lisiez à l'intérieur, vous aperceviez que c'était d'abord pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'on avait euh, diminué euh, le, le, les coûts. Et donc les, a, je ne sais plus si c'est et ça tout dès lui même mais non, il y avait deux exemples de groupes comme ça, où il y avait plusieurs milliers de licenciements, qui évidemment à court terme donnaient des résultats financiers euh, excellent puisque vous diminuiez largement vos charges et donc vous pouviez euh, retrouver à court terme euh, mais évidemment hier je crois ou aujourd'hui je ne sais même plus le même euh, Figaro nous apprenait que l'USA Today avait perdu euh, entre le mois je crois de février et le mois de septembre 450 000 lecteurs sur 1,2 million 2 ou 3, ce qui est considérable donc euh, le résultat moi je vis dans un groupe actuellement où on est en train de penser encore à restructurer, et évidemment euh, non pas à réfléchir à quel est le produit qu'on peut éventuellement faire vivre euh, de manière à trouver une nouvelle économie pour ce produit, mais on, la réduction de coûts qui, à court terme, donnera de bons résultats financiers, mais qui évidemment euh, épuisera, disons, la. La, la valeur de, de, de ce que nous proposons et c'est un, un phénomène d'une espèce de spirale parce qu'évidemment plus, plus, plus la qualité baisse de ce que nous proposons, plus nous perdons des lecteurs, plus euh, la publicité s'en va ailleurs parce qu'on est euh, moins intéressant, une espèce de, de spirale infernale euh, où il n'y a absolument pas de solution. Euh, faire payer l'information à son juste prix euh, va être un grand problème. Je je pense que, je pense que le, euh, très probablement, les seules choses qu'on arrive à monétiser, comme euh, le jargon maintenant de, de ce milieu dit, enfin, faire payer, quoi, euh, les seules choses qu'on arrive à faire payer, ce sont d'abord les informations économiques et financières. Parce qu'elles ont une plus-value. J'utilise le mot plus-value parce que je crois que ce qui est en train de mourir, c'est l'information moyenne et le journaliste moyen, on peut dire. C'est-à-dire que euh, on dit qu'il y a une disparition des classes moyennes, je pense qu'il y a aussi une disparition de la classe moyenne des journalistes à terme, et c'est en train de se produire. C'est-à-dire que vous aurez, d'un côté, des journalistes qui vont fabriquer de l'information low cost, euh, coûtant peu cher à fabriquer, et je crois que d'ailleurs, Contrairement à d'autres, c'est un débat, mais je crois qu'une fois la crise passée, euh, au moins pendant quelques années, les journaux gratuits ont un avenir devant eux, à condition qu'ils soient fabriqués avec un coût très très bas, c'est-à-dire avec peu de gens mal payés, des choses, et travaillant beaucoup, euh, et donc fournissant ce minimum, ce revenu minimum d'information euh, beaucoup, dont beaucoup de gens se contentent, et puis euh, à l'autre bout... Euh, des journaux euh, ou des... Le terme journal est un mauvais terme, parce que la forme journal est, est, est, est probablement quelque chose qui est appelé à disparaître aussi. On raisonne trop en forme journal, euh, il faudra penser autrement. Mais bon, parce que le, le, le paquet comme ça du journal est une chose qui va probablement disparaître aussi. Pour une grande part, pas, pas tout du jour au lendemain, mais euh, c'est remis en cause. On aura à l'autre bout donc une information avec une forte plus-value, c'est-à-dire qu'il faut des bons journalistes, des bons spécialistes, euh, et euh, une information qui n'est pas seulement économique et financière, mais particulièrement pointu, bien faite, avec du talent aussi. C'est une plus-value comme une autre. Ce n'est pas seulement les cours de bourse. Quand quelqu'un sait bien raconter une histoire, c'est aussi une plus-value. Je vous donnerai un exemple pour illustrer ça. Je <rire> n'en parle pas dans le livre directement parce que je n'avais pas encore vu ce qu'on appelle les terminaux Bloomberg. Bloomberg, c'est une agence économique et financière qui appartient à M. Bloomberg, qui est le maire de New York. Euh, mais euh, donc euh, Bloomberg a, euh, vous connaissez peut-être, euh, une télé, euh, une agence, enfin, vous pouvez trouver sur Internet toute une série de produits Bloomberg gratuitement. Mais ils ont aussi les terminaux Bloomberg que vous pouvez louer. Euh, et sur le terminal Bloomberg, vous avez non seulement la meilleure information économique et financière que vous puissiez avoir, vous aurez un concurrent, Vraiment le top, des choses très très bien. Donc forte plus-value, parce que les gens qui vont utiliser ça vont s'en servir pour gagner de l'argent. Donc c'est très, très clairement, directement, une plus-value. Mais aussi, vous avez du sport, de la culture. De... Je raconte toujours, il y a un, y a un type formidable, un, un journaliste américain que je trouve formidable, qui s'appelle Michael Lewis, euh, et qui a écrit un très, très chouette bouquin que je vous conseille, si vous lisez l'anglais, qui n'est pas long, euh, sur la crise financière autour de l'an 2000, ça s'appelle Larius Poker, un poker menteur, c'est désopilant, c'est une description de, de la bourse de Wall Street, euh, formidablement bien faite, ce type a un talent fou, et puis je ne voyais plus son nom depuis euh, dans les journaux américains que je regardais, il avait l'habitude d'écrire, il était pas un livre de temps en temps, ici ou là, disparu. disparaît quand je suis allé faire la démonstration, faire faire une démonstration chez Bloomberg de, de leur terminal. Euh, J'ai vu que. Ils, ils, ils étaient très fiers, On dit on a Michael Lewis qui écrit pour nous, et qui écrit donc sur son talon, il n'est pas là pour donner de l'information économique et financière, et ils disent nos abonnés aiment beaucoup, parce qu'évidemment ils mesurent, euh, ils enregistrent qui est lu et qui n'est pas lu, quelles sont les informations qui intéressent les abonnés, C'est extraordinairement riche, mais c'est sur abonnement c'est un abonnement que vous ne pouvez pas partager avec d'autres. C'est un écran, euh, c'est enfermé dans l'écran, si je puis dire, de manière non technique. Vous ne pouvez pas le, même le, le, le dériver sur un autre écran. Et ça coûte 1900 dollars par mois. C'est-à-dire que, évidemment, c'est comme je le dis à la fin du livre, on arrive dans un monde où on a l'information pauvre pour les pauvres et l'information riche pour les riches. Euh, c'est une. Euh, alors, au milieu de tout ça, il y aura des, autres, il y a des choses qui vont exister. Euh, prenons. Euh, Actuellement on parle beaucoup de 21, la revue euh, de Patrick Saint-Exupéry qui est vendue en, avec un modèle économique assez particulier qui est vendu en librairie, qui est très bien faite, de grands récits, de reportages, etc. Journalisme traditionnel, un peu à l'Albert Londres. Euh, ça marche bien, ça, ça a trouvé son équilibre, donc il y a des choses comme ça qui vont exister. Cela dit, 21 vend 30 000 exemplaires par trimestre. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas de l'information de masse. C'est une information qui est d'excellente qualité, mais qui n'est absolument pas de masse. C'est seulement pour les gens qui vont acheter 15 euros dans les librairies. Donc, on, on va vers, un on, me semble-t-il, vers cette divergence, et ça pose un problème démocratique, parce qu'une société qui n'est plus euh, informée de manière... Euh, assez complète avec la possibilité de validation parce qu'Internet permet de fournir beaucoup de choses mais pas des problèmes de validation on y reviendra sûrement dans la discussion Internet offre pas mal de vitrines mais ne remplacera pas une information à laquelle les gens portent une confiance une information qui va creuser, qui joue le rôle de chien de garde dans la démocratie, une information produite par de bons professionnels et touchant beaucoup de gens pour un prix raisonnable, abordable et euh, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent payer. Donc, euh, Si cette information disparaît, euh, il est difficile de demander aux citoyens de faire un choix éclairé euh, en connaissance de cause. Il y a un véritable problème de fonctionnement de la démocratie. Et, et je souligne là que, euh, vous me direz, mais il y a la radio, la télévision, il y a encore plein de choses, d'ailleurs c'est gratuit, la plupart d'entre eux, pas tout. Euh, le, le, le problème, c'est que, vous le savez, euh, les moteurs, je le disais au début de mon propos, les moteurs de production d'informations, agences, journaux, euh, c'est eux qui, qui, qui, qui fabriquent cette information, à partir de laquelle on peut faire des commentaires, on peut prendre des positions, on peut... Euh, mais c'est pas les radios, les télévisions. En plus eux-mêmes ont vu leur, ont connu la fragmentation, les télévisions sont en train de le connaître assez rapidement. On voit les vous prenez une chaîne comme Europe numéro 1. il y a une quinzaine d'années quand je faisais un reportage. Je croisais 15 ou 20 ans, je croisais deux reporters au moins d'Europe numéro 1 sur chacun des événements importants où je pouvais me trouver. Euh, Aujourd'hui, Europe Numéro, 1, on n'a pratiquement plus de reporters. Euh, la production d'informations, qui était déjà pas énorme à l'époque, s'est réduite à peu près rien, c'est-à-dire c'est des dépêches d'agences. Mais comme les agences sont euh, payées par les journaux, une grande partie des abonnements des journaux par ce type d'abonnement, si les journaux, pas seulement, j'ai bien pas l'AFP, c'est d'accord, euh, mais EPI hein, aux États-Unis, plein de journaux disent on ne veut plus payer parce qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus assez d'argent, on ne va pas payer, on va trouver d'autres. Donc euh, ces moteurs à produire de l'information étant remis en cause, c'est un problème pour l'ensemble de la société, la capacité à se connaître et à prendre des décisions pour elle-même. Donc il faudra trouver, à partir de là, pour conclure et pas être totalement pessimiste, euh, il y a d'autres modèles. Peut-être faut-il penser la production de l'information, d'abord en dehors de la simple économie de marché. Parce que si on prend l'économie de marché, euh, si on prend dans les, dans les critères d'une économie de marché, euh, il me semble que ça n'est pas possible de produire une information de qualité de masse. Euh, vous pouvez... Euh, vous avez des, des, des modèles, évidemment, à la marge. Par exemple, le Figaro, pour moi, est un, modèle, un type de modèle nouveau. C'est-à-dire que... Euh, le Figaro appartient donc à qui vous savez, pour qui c'est un, une danseuse, mais comme tous les gens riches, il aime quand même pas trop perdre d'argent. Et qu'est-ce qui se passe Le Figaro lui-même perd de l'argent, mais euh, on a créé autour du Figaro un certain nombre d'activités qui éventuellement n'ont aucun rapport avec euh, la presse, avec l'information du service, euh, des billets de voyage, des agences de voyage, etc., qui rapportent de l'argent et com comblent les déficits et permet aux propriétaires du Figaro d'avoir, je veux dire, consciemment le jouet avec lequel il peut continuer à s'amuser. Mais c'est assez malsain parce que c'est un journal qui évidemment euh, n'est pas capable de vivre par lui-même. mais ce phénomène se produit de manière large. Vous avez aux États-Unis, j'étais frappé par d'apprendre que le Washington Post, un grand journal, euh, est financé à 50% aujourd'hui par une, une, une entreprise de formation permanente que Warren Buffett, qui est au conseil d'administration du Washington Post, avait conseillé d'acheter il y a quelques années et qui permet de boucher les déficits. Mais c'est du point de vue d'une économie de marché, c'est pas tenable éternellement, le jour, on, pour l'instant, il y a une famille qui, qui possède encore le, le poste, comme le, le New York Times, mais le jour où on rentre dans une économie de marché pure et simple avec les actionnaires, ben, ils vont dire, ils vont faire comme on fait dans n'importe quel groupe industriel, cette usine-là, c'est-à-dire le journal, ça perd de l'argent alors que les autres à côté en gagnent, ben, on ferme l'usine qui, qui perd de l'argent euh, parce que ça plombe nos résultats et les dividendes ne sont pas au niveau qu'on espère. Euh, donc euh, la simple économie de marché, Allant très vite, me semble pas pouvoir répondre à, à, aux problèmes auxquels on est confronté. Donc, euh, il faut penser peut-être autrement. Alors, vous avez euh, actuellement déjà du mécénat qui s'est développé euh, encore aux États-Unis. En France, on peut douter que ce n'est pas vraiment une tradition nationale. <coughs> Même si la loi s'est bien améliorée de ce point de vue, euh, ça, sera, ça sera difficile d'imaginer que. Des, des, des groupes de journalisme d'enquête euh, soient financés par le mécénat. Mais bon, peut, vous pouvez avoir, euh, à, au bout, euh, euh, on peut évoquer un service public de l'information, un service public de la santé, si on pense que c'est nécessaire à la démocratie. Alors ça nécessiterait un débat dans la société, parce que est-ce que, est que les citoyens sont prêts à payer pour un service public de l'information, c'est un débat de société, un débat politique. L'AFP est déjà un service public d'information. Les chaînes publiques de télévision devraient être des services publics d'information. Ils ne remplissent peut-être pas bien leur rôle. Donc on peut penser que la discussion autour de l'avenir de l'AFP est cruciale aujourd'hui. Pour toutes les raisons que je viens de dire. Euh, ça peut être un modèle, il y a d'autres modèles possibles. Il y a, il y a la possibilité d'être de, de, sur des niches, il y a la possibilité... Euh, bon, le, le monde diplomatique, je, je viens de le dire, connaît des problèmes lui aussi, euh, plus d'ailleurs lié à des problèmes... Euh, de baisse de diffusion que de baisse de publicité parce que la part de la publicité reste réduite mais malgré tout je suis sûr qu'il y a un impact aussi de la baisse de la publicité le canard enchaîné à sa propre économie il y a plein de, il y a plein de, de niches, d'exceptions qui montrent qu'on peut développer des choses mais l'information de qualité de masse doit trouver d'autres chemins Alors, la qualité on Toujours par exemple, l'exemple des économistes, c'est un journal qui effectivement en 1 200 mille exemplaires, quelque chose comme ça, ce qui est assez considérable et qui est un bon journal qui a plein, plein de choses et qui progresse, qui est un des rares journaux qui progresse. Dans ce qui prouve que d'ailleurs, la qualité et la plus-value sont des choses qui, qui progressent. Bon, alors, il y a ces différentes formes traditionnelles dans la forme journal dont je parlais, je vais évoquer pour terminer le fait que il faut pas penser seulement en termes de journal, probablement à terme, on va avoir. La possibilité peut-être, euh, on peut imaginer, d'ailleurs ça commence à, non seulement à aller au-delà du simple imaginaire, mais à commencer à, à, à se tester, c'est des espèces de bouquets d'informations, c'est-à-dire que vous vous abonnerez via Internet, euh, vous vous abonnerez à un certain nombre de thématiques il faudra qu'il y ait des producteurs derrière, qu'ils trouvent l'économie pour le faire. Mais vous pourrez vous abonner à un certain nombre de thématiques, comme vous vous abonnez à un bouquet satellitaire de, de télévision. Vous choisirez de la politique étrangère, du sport, et vous pourrez recevoir. C il faut penser que probablement, là, si l'information ne se résout pas à une information à deux vitesses, qui est quand même fort probable, riche pour les riches, pauvre pour les pauvres, euh, on peut imaginer qu'on aura la possibilité d'avoir une information qui... Euh, sera diffusé d'une autre manière euh, parce que les gens peuvent accepter de payer des abonnements. Tout le monde paye un abonnement euh, à Internet. Et, euh, vous ne payez pas, pas l'information que vous avez sur Internet, mais vous payez l'abonnement à, à M. France Télécom ou à M. Free. Vous, euh, <cười> donc vous avez... La, vous avez euh, imaginer, il faut commencer à imaginer des, des processus de ce style-là. J'ai pas la réponse. Si J'avais la réponse, je serais très riche et, et je serais entrepreneur. je ne suis ni entrepreneur, ni riche, ni avec la réponse. Mais euh, il faut il faut se dire que les choses vont, vont vont se simplement il faut se dire que les choses vont se transformer énormément et que c'est un problème un, un, un débat démocratique, un débat politique, un débat de société qui va bien falloir avoir. Pas en se disant simplement on va augmenter quelques subventions pour tel journal, ce qui a été les états généraux de la presse, où on a, dans les commissions relativement parlé des vrais problèmes, mais dans les conclusions, on n'a pas du tout parlé des problèmes, on a abouti. Donnez-nous quelques subventions supplémentaires ou baissez-nous un tarif ici ou là. Euh, ça n'a absolument, abso absolument pas résolu les, les problèmes. Donc, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir perpétuer, euh, parce que... même Je termine sur une dernière chose. Je me répète un petit peu et je vais terminer sur une dernière chose que j'ai oubliée, parce que, mais elle, elle est très importante pour comprendre la, la période disons, la période de chaos dans laquelle on est actuellement. Le terme de chaos est utilisé par un spécialiste de la pub et des médias qui donc fait le scénario du chaos, écrit, écrit un premier texte puis un bouquin là récemment. Mais dans cette période de chaos, on voit les journaux non seulement se rétrécir comme je les ai. Euh, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais on les voit aussi euh, devenir euh, quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec le choix de, de journalistes, d'équipes qui produisent de l'information. Cette information, c'est sympa, cette information est de plus en plus formatée, vous me direz, elle était déjà formatée par le marketing et la pub, mais aujourd'hui, il euh, y a une prise du pouvoir vraiment complète du marketing et de la pub qui euh, produisent des supports, ce qu'ils appellent, des supports, des journaux, les, les, les, même des émissions, etc., en fonction de la pub qu'ils peuvent obtenir. Et ça a produit, il y avait un très bon article dans Le Monde de, du, de, du jeudi 8 octobre, donc très récemment, d'un publicitaire qui était intitulé « Petit suicide entre amis, la crise incite la presse et la publicité à de dangereux mélanges des genres », il est urgent d'y remédier ensemble. Il commençait par un, un, un article du journal du dimanche, publié précédemment, qui était purement et simplement du public reportage, mais qui ne le disait pas. Et c'est un phénomène, que si vous regardez de près les journaux, qui est en train de s'accentuer énormément. Il y a d'ailleurs une un, personne qui théorise ça. Il y a un magazine qui s'appelle Monocle, Monanco, parce que c'est en anglais, euh, fond, fondé par un garçon qui s'appelle Tyler Brulé. Euh, et ce jeune homme, euh, très brillant, puisqu'il avait déjà fait d'autres journaux, euh, explique que le, la fameuse séparation, le mur de verre entre la publicité et le, et le rédactionnel, tout ça c'est du passé, euh, que lui euh, il croit que la séparation de l'Église et de l'État c'est fini et que donc c'est une expression qu'il utilise euh, et que donc il faut que les journaux discutent les, les, les responsables des rédactions discutent avec les publicités et fassent les journaux avec les publicitaires en fonction des besoins des uns et des autres voyez qu'on peut, ça c'est des très mauvaises solutions je vais terminer là-dessus pour dire qu'il y a aussi de très mauvaises solutions euh, qui en plus probablement à terme ne tromperont pas les pas les lecteurs, ils ne serviront pas la démocratie, ça c'est sûr.